Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, on est en pleine forêt et j'avais envie de te faire une petite vidéo, beaucoup plus courte que la dernière et avec un concept un petit peu différent. Je vais te poser une question et il faudra y répondre. Je vais te présenter un objet mystère et il faudra dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc on va essayer de se mettre dans la peau d'un archéologue du futur qui découvre un objet assez courant dans notre civilisation, même carrément indispensable et il ne sait pas du tout ce que c'est et il doit dire à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et je vais te le poser la question à toi aussi de savoir si tu es capable de trouver ce que c'est cet objet parce qu'en fait j'ai essayé, j'ai fait un petit sondage vers une quinzaine de personnes personne n'a trouvé ce que c'est alors que j'en suis certain qu'ils en ont à la maison alors que je suis certain qu'ils en ont déjà utilisé mais apparemment il y a des objets assez perturbants ou qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cet angle donc voilà je vais te poser... Petite question on va se mettre dans la peau d'un archéologue du futur et puis juste avant il euh, y a quelques petits exemples intéressants le dodécaèdre romain qu'est ce que le dodécaèdre romain un dodécaèdre, déjà c'est un hèdre, donc c'est un, un objet en volume qui a plusieurs faces un cube ça se voit ce que c'est qu'un cube il a six faces un dodecaèdre dodeca c'est 12 12 faces donc il y a deux fois plus de faces c'est des pentagones sur chaque face c'est des petits objets qui font entre 1 et 4 cm on en a retrouvé une centaine en Europe, principalement en France et en Allemagne. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce que c'est, à quoi ça pourrait servir. Il y a toutes sortes d'hypothèses. Et puis, ben, il y a des gens qui disent que c'est un objet tout à fait technique, que ça permet de calibrer les tuyaux, de faire des assemblages de tuyaux pour rediriger dans un sens ou dans l'autre. Il y a des gens qui disent que c'est un bougeoir. Il y a des trous, on peut mettre une bougie dedans. Il y a des gens qui disent que c'est un objet purement décoratif. Il y a des gens qui disent que c'est religieux ou qu'on a carrément plein d'hypothèses ésotériques. Alors, euh, voilà, un jeu peut-être aussi, on ne sait pas. Et du coup, euh, les historiens, euh, ils seront embêtés parce qu'il n'y a pas d'écrit. C'est comme ça, dans l'histoire, on va essayer de se dire euh, est-ce que quelqu'un a écrit quelque chose sur un objet, décrit qu'on l'utilise au quotidien. Et là, en fait, ben, on n'a rien. Donc, comment on fait avant de présenter le super objet que je vais te donner comme énigme, encore un autre exemple. Euh, le disque de Sabou. C'est un disque qui a été trouvé dans la tombe d'un prince égyptien, le prince Sabou. Et euh, c'est un, un grand disque de schiste, semble-t-il, donc une matière euh, qui est assez solide, dure, mais. Et il a des formes très spéciales et du coup on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop, il n'y en a pas d'autres exemplaires et on cherche euh, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un objet technique, il euh, y a des gens qui ont fait des expériences, comme il y a un trou au milieu, on peut le mettre sur la tranche et souffler sur le côté et on voit qu'il tourne et ça a l'air de quelque chose qui peut être aérodynamique. dans l'eau dans l'air, on ne sait pas, est-ce que ça peut être un entraînement d'une machine à vapeur, mais comme les égyptiens de l'antiquité ne sont pas vraiment censés avoir un système industriel et ne sont pas censés avoir des outils techniques comme ça, ça ne cadre pas. Donc c'est quand on n'a plus d'écrit, quand les historiens sont embêtés parce qu'ils n'ont plus d'écrit, on va chercher avec l'archéologie, avec des techniques, et puis justement bah c'est de l'archéologie expérimentale, on essaie de le retrouver. Mais forcément que ce qui est expérimental va aussi passer au travers du filtre de la personne, donc c'est là aussi l'expérience que j'aimerais faire, c'est comment on est influencé, comment nos propres croyances vont nous influencer sur ce qu'on observe et du coup avoir des interprétations tellement différentes avec le même objet et du coup ne pas avoir du tout la réalité du moment. Parce que déjà, je te rappelle ça dans presque chaque vidéo, il y a la spirale dynamique, on a huit visions du monde différentes déjà actuellement. Ben, on voit une réalité qui est très différente suivant l'étape à laquelle on se trouve dans la spirale dynamique. Nos valeurs ne sont pas les mêmes et du coup on ne verra pas. Il y a des gens qui ont une vision très matérialiste, il y a des gens qui ont une vision plus spirituelle du monde. Il y a des gens qui ont une vision où il faut être tous ensemble, des gens qui sont individualistes. Et ça change. Est-ce que tu es plutôt pacifiste ou guerrier Tu vas voir des armes partout. Est-ce que tu penses que la vie n'est qu'une étape et que la vie principale c'est la vie après la mort Donc du coup, un peu comme beaucoup d'archéologues, tu verras des sites funéraires partout, des tombes partout. Et comme on a mis ça dans la tombe du prince Sabou, c'est quelque chose dont il a besoin dans l'au-delà. Et donc ce serait plutôt un outil spirituel qu'un outil technique pratique, comme des gens qui sont plutôt matérialistes, qui voient du coup une turbine pour euh, vaisseau spatial, chez qui euh, les anciens égyptiens voyageaient comme ça. Ben en fait, on n'en sait rien. Donc pour le moment, il est au musée du Louvre et c'est marqué que c'est un vase. Le problème, c'est qu'un vase dans lequel c'est un trou, puis quand tu verses de l'eau, ça coule à travers, ben voilà. Ben, alors il paraît que ça pourrait être un plat à fruits. J'en sais rien, fais-toi ton propre avis. Le disque de sable. Et dernier exemple, quand même, avant que je te donne ce merveilleux objet que j'aimerais te montrer. Pour te montrer encore le contexte, il y a la pile de Bagdad. C'est une pile qui est appelée comme ça parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un objet en argile, petit, qui permettait de mettre un liquide, chlorure de cuivre par exemple, et ça permettrait peut-être éventuellement de faire de l'électricité. Ça ressemble pas mal à notre petite pile électrique en cylindre. Donc il y a des gens qui se disent bah, « c'est génial, ça veut dire que déjà à Bagdad, il y a 2000 ans, ils utilisaient de l'électricité ». Alors ben, là, il y a tout de suite plein de gens qui disent « non, non, surtout pas, surtout pas, il n'y avait rien de technique, ils n'avaient pas de smartphone, donc c'est stupide de penser ça comme ça ». Donc c'est très controversé. On appelle ça toujours la pile de Bagdad. Mais il y a des archéologues qui ont dit « Non, bah, c'est juste un cylindre dans lequel on peut mettre un papyrus. » Ou un parchemin, je ne sais plus. Enfin voilà. Bah, en Bagdad, Bagdad, y a plutôt des tablettes d'argile aussi. Donc c'est un truc, puis on peut le fermer de façon étanche, comme ça. Mais c'est un joli récipient en argile, avec dedans des traces de quelques métaux. Et il y a des archéologues qui, eux, se sont dit bah, « ça c'est peut-être vraiment une pile. » Donc ils ont mis des composants. On retrouve d'ailleurs, il euh, y a très longtemps aussi, je ne sais plus, 2000 ans, quelque chose comme ça, en Inde, un vieux sage qui décrit un processus alchimique qui permet de faire aussi une pile électrique. Et ben c'est un peu le même principe, et là on arrive à avoir un volt, comme ça, et, et ça marche. Mais alors après, ben, on a de l'archéologie expérimentale qui dit que ça marche, mais c'est justement mon prisme personnel. Il y a des gens qui disent, ben non en fait, ça n'a aucun sens d'avoir une pile électrique, à quoi ça servait, ça ne sert à rien. Alors voilà, dans l'acception actuelle qu'on a de l'électricité, c'est pour charger un appareil électrique, avoir un moteur, avoir quelque chose comme ça. Mais on peut aussi réfléchir au fait qu'il euh, y a des statues, elles sont dorées, chez les égyptiens, tu vois la statue de, du masque de Toutankhamon, le truc hyper connu, des feuilles d'or dessus, et il y a certains statues, on se dit, c'est vachement fin l'épaisseur d'or qu'ils ont mis dessus, c'était martelé, super beau, et en fait si on réfléchit, il y a le, le principe de l'électroplastie, un truc qui n'est pas très connu, mais par des processus électriques, on fait déplacer un métal sur un autre métal. C'est comme ça qu'on va mettre de l'or, plaqué or, des montres, des aiguilles de montres, des choses comme ça. Du coup, peut-être qu'il euh, ben, y a 2000 ans, ils avaient déjà compris ça, il n'y a pas besoin d'une tension énorme, il n'y a pas besoin d'appareillage autre autour, vu que ce qui va rester c'est la statue, et ça on les retrouve. Donc peut-être que c'est de l'électricité quand même, mais que les gens n'ont pas pensé ça comme ça. Donc voilà. Quand on a des faits, quand on a de l'expérience pratique qui fonctionne, ben, il y a encore des gens qui ont des visions du monde différentes et ça ne marche pas. Donc là, je vais te présenter ce merveilleux objet que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est Alors c'est génial parce que c'est euh, quelque chose là qui, qui brille. Alors euh, si dans la version un peu euh, je sais pas ce que c'est donc forcément ça va être un objet euh, lié au spirituel. Un, un, c'est peut-être euh, le disque solaire de Ra. Voilà. Donc euh, je vais essayer de te présenter le disque solaire, tu vois. Alors il y a un trou au milieu. Ça permet de voir à travers, et puis c'est assez pratique pour euh, diriger le soleil. Et puis ensuite euh, pas montrer. Hop voilà, voilà, je peux aller éclairer dans la forêt plus loin et puis m'en faire du signal du morse. Donc c'est être un outil de communication. Alors il se trouve que... <rire> J'en retrouve plusieurs. Ouh, on peut faire les yeux de chouette. Donc c'est l'œil de rat. Tu observes. On va faire l'œil de rat au milieu. Donc C'est plutôt solide hyper lisse. Donc, tu peux voir le paysage en face. S'il y a de la poussière dessus, on voit les traces de doigts qui traînent. Et il se trouve que j'en ai même de plusieurs tailles. Bon, celui-là, malheureusement, il s'est cassé. Comme quoi, c'est quand même assez fragile. Et je te dis qu'il y en a dans presque toutes les maisons. Ça fait même une trentaine d'années qu'il y en a dans toutes les maisons. Je pense que notre civilisation serait absolument pas la même si ces objets n'existaient pas. Peut-être qu'ils euh, vont être remplacés d'ici peu, ça commence un peu par, par d'autres objets. Et je pense que notre système financier disparaîtrait si on n'avait pas ce merveilleux objet. C'est pratique pour que je me rase. Voilà. Ouhouh voilà. Euh... Tu vois la taille que ça, a, tu vois. La matière, ben ça a l'air d'être plutôt métal. C'est beau. Ça brille. Donc voilà, objet religieux, objet décoratif, objet technique, truc qu'on comprend pas, objet impossible. C'est tout fin. Lancé dans la forêt là. Ah, tu peux faire de la musique. Voilà, voilà, donc c'est un objet fondamental de notre civilisation actuelle. C'est un objet qui est apparu, je pense, il y a quelques décennies. C'est un objet qui est utilisé massivement, je dirais, depuis une trentaine d'années, qui gentiment peut-être va être remplacé, que tu as déjà très certainement utilisé, peut-être même sans s'en rendre compte, et très souvent sans s'en rendre compte, et c'est pour ça. Et c'est un peu le fondement de notre civilisation. Euh, tout ce qu'on fait actuellement est lié à ce type d'objet, et si ça n'existait pas, notre civilisation ne serait pas pareille. elle serait même disparue. Du coup, si des archéologues du futur retombent là-dessus, qu'est-ce qu'ils vont déduire de ça Qu'est-ce qu'ils vont comprendre de notre civilisation On se met 2000 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé la forêt autour, elle n'a peut-être pas changé, mais ces objets-là, ils ont changé. Voilà, alors écris-moi dans les commentaires ce que tu penses que ce, cet objet peut être, à quoi ça peut servir, et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la réponse. Voilà, alors profite bien du grand beau temps, garde l'esprit ouvert, et à bientôt